Ozumat ou gardienne Le problème de gardienne, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de.. Dans les bêtes, il n'y a plus le chat. Donc il n'y a plus le token du début. Il n'y a que élémentaire avec le token. Donc c'est peut-être un peu compliqué de jouer gardienne. Après il y a Ozumat. Je crois qu'Ozumat soit exceptionnel. Hein. Je prends la gardienne quand même. Ouais quand même la gardienne. aime bien gardienne C'est beau jeu. Quand on a les LM, c'est super. Pas les LM, on n'a pas les LM, c'est pas super. Euh OK. En chevaucheur ou... Caporal Ça, ça fait c'est mieux quand même. Hein. Quand on va rester Taverne 1 hein, au début. On peut pas up sinon on perd deux pièces, c'est con. Ah, dommage bien. Lui il a rien Hop yep, j'échange ça contre ça Benaz J'espère que vous allez gagner. Quand vous Pas mal de flottants là, donc ça va être bien, je crois. Je fais ça. Et enfin ça et roll. Hein. je veux l'acheter quand même. Ou alors je roll juste. Mais je pense que ça me plaît d'acheter ça quand même. Comme ça au prochain tour je peux up, en fait je peux reprendre la curve que j'avais décidé, c'est-à-dire la, euh, la home curve. Et up, je vends ça et j'achète un truc. La question c'est est-ce qu'au-là que il y a une carte qui nous intéresse Je crois pas. Les tavernes taverne 3, il n'y a pas besoin de jouer ça. Je crois qu'il a un élème, hein. si c'est l'élème de 2. Euh... Non j'ai peur. Ah, il a le 2-2 plus une carte. Petite carte. Non, mais en fait, j'ai re-up autour d'avant. Comme ça, je reprends la home curve. À moins que là, il y ait deux achats. Hein, mais. Ça c'est une 3-4 Ça c'est une 3-2 qui met une 2-3 Putain, une 3-2 qui met une 2-3 non Peut être vieille hein Pas très fort mon board hein Après on est à 23 en même temps et pour un taverne 3, ça va Si la taverne n'est pas bonne, on peut, ou, ou du moins, s'il n'y a qu'une seule carte achetée, on peut re-up C'est un peu le but d'Omu, c'est de prendre des up agressifs J'avais oublié qu'il était là lui j'ai oublié qu'il était là. Bah, le moins 7, il fait mal. Ça, ça déclenche les cris de guerre des serviteurs adjacents. Pas de cris de guerre. c'est médiocre ça. Ah, il vient de up maintenant, merde. Pas que j'ai envie de rep ouais, ouais, ouais, désolé. Euh... Franchement, elle prend quand même, non Ça, hein Ça en vrai, ça fait des triples. Hein. On va plutôt prendre le rat des goûts, ça fait des triples. Le double me paraît plus intéressant qu'un qu pot, qu potentiel machin qui peut comboter avec des potentiels machins. On va se faire un peu chahuter, mais bon, on le sait. Ah, c'est bien attaqué, ça. Tape à gauche, c'est bon. Ah Vamos Vamos on arrive même à gagner, c'est incroyable. Hein. On a vraiment une compo qu'il aime pas. Bah, on va on peut pas aller tripler enfin si on pourrait mais. Oh c'est un grid hein. Ça a un grid. Oh oh on peut passer à la vitesse supérieure. C'est oh, un murloc hein. Invoque le serviteur ayant les PV les plus élevés de votre main. Le combat uniquement. Dire on s'en cague mais.. Mais un peu hein. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. un beau bébé qui fait une pièce par tour. Pas trop tard hein, pour le prendre je pense. En fait j'arrive pas à savoir s'il faut le garder ou ça change rien. Bah autant le garder en main non Comme ça on a une place. D'accord hein. De toute façon lui il meurt et il met lui sur le board. Donc autant le garder en main. Attends, on va up hein. Bon, pour le moment on n'a pas vraiment de compo, hein. on fait un peu avec ce qu'on nous propose, on achète, on essaye de tempo et puis voilà. On a quand même bien un rocher, hein, la taverne, donc on a l'impression que là on fait des tours un petit peu creux mais on est que sur les 9 gold. Hein. Euh... Vous connaissez la ligue des on a perdu de la tempo en faisant on des up, faut la rattraper. Bah, Murloc c'est intéressant dans cette saison mais il faut arriver à avoir le... En fait il y a des super synergies en Murloc mais je pense que c'est pas évident à faire. Genre si t'as euh, celui qui se booste dès que tu joues un murloc, celui-là, il bah y, y a une combinaison à faire, hein, ça c'est sûr, mais... <t 'en> Harry Potter non, ça. Non, Nice. On va tout tuer sauf ça quoi. Comment ça marche Est-ce qu'on peut en avoir Est-ce qu'on peut le faire deux fois Non, je pense pas. Il est bloqué. Non, ça marche pas avec Viper, je pense. Pas là-dessus. Allez, 2-4-6. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Il y, y a le deuxième brasse après il y a lui hein, tous les deux tours, non On va prendre le deuxième brass. De de on va virer lui. Bon, on peut virer lui, hein, on s'en fout. Bref. bizarre hein. euh, salut inconnu hello hello comment vas-tu bienvenue bienvenue à toi j'espère que tu vas bien ça ressemble vraiment pas à des murlocs ça ressemble à, à des franchement de loin on dirait un morceau d'arbre ça on dirait une branche d'arbre Ça ressemble à des grenouilles, ouais, à des. Ça ressemble à que dalle, en fait. On fait un up. J'ai pas de compo, mais je joue quoi en taverne haute J'ai tellement pas de compo que. J'ai pas trop l'intérêt de rester là. C'est une compo là. Ça, ou juste ça? Gaetteur Primalron? En vrai Gator ça peut être super bien avec certaines cartes. Magmaloc, deuxième poison. Magmaloc bah, Mag c'est un peu dur quand même On va prendre le deuxième poison. Je pas. Est-ce qu'on a envie de jouer invocatrice? Enfin, le problème c'est qu'on est dans un lobby où il y a mecha c'est horrible de jouer. Trop tard hein, pour ça, hein, franchement. Je me suis mis à mon compte depuis qu'on a saccagé ma taverne à Dalaran. Ouais, ouais, ta taverne de Dalaran là. C'est des tavernes de, Tala, de Dalaran moi. Dalaran dit l'homme goujon d'ailleurs, hein, Poison, poison, poison, poison, poison, poison. J'ai 6 poisons en 4 créa. C'est exceptionnel là ce que je suis en train de faire. Ah je suis dans un lobby, mecha Ah bah, bah dommage. On va essayer de péter les, les boubous, les merdes comme ça. On va mettre tout devant. Ah non, mais non, il faut au moins ça devant. Quoi. Franchement, c'est trop dommage, mais la compo, elle est trop belle. Et on n'est pas dans un lobby qui nous plaît. Et c'est trop frustrant. C'est dommage et frustrant. Oh là là. Ouais, ça manque de stats, là. Bon, après... Euh Ça tient. Hein. On est vraiment en train de faire de la grosse magie là. Est-ce qu'on a vraiment envie d'un boss écaille Non. Ça, ça. C'est quoi, vous jouez un L1 Il Déclenche un. Un cri de guerre. Pas fou, non Enfin, un bram, quoi. Ah, il est là C'est lui que je veux. Dès que je joue un murloc, il gagne plus 3. Donc, en fait, là, l'idée, c'est que je vends ça. Je vais le virer, lui, hein. Et ça, ça, okay. et lui il va ramener lui, et lui il va ramener lui. C'est un peu crado, mais bah, sans Bran, c'est un peu crado, mais ça a le mérite d'exister. Ah, bah c'est quand je joue à un murloc, je crois. Quand je... je sais pas si c'est invoqué ou joué. Je crois que c'est joué. Ah, il y a trop de boubou dans tous les sens. Hein. Après, plus tard, on pourra jouer le, le tourbillon. Là, on n'a pas encore la possibilité de jouer tourbillon. En tout cas, c'est pas le. le... Ah, c'est. La compo, elle est belle, hein. c'est vraiment frustrant. Bon, on prend pas beaucoup. Hein. De vendre le marcheur et la 2-3. Le marcheur et la 2-3. Quel marcheur Ça là Non. Que tout se passe bien Je pense jamais de la life. Hein. C'est que des. Ouais. Ah. On en veut deux. Ça sert à rien. Hein. Ça booste ça. C'est cool, hein. J'ai quand même des beaux détritus, hein, franchement. J'ai quand même des beaux, beaux, beaux détritus. Peut-être que tu ne, franchement, si on me propose tu idée, je crois que j'achète. pas mal à l'aise avec ma compo, hein. je pense vraiment qu'elle a beaucoup beaucoup de potentiel mais dans un franchement là dans un lobby non... dans mes cas euh, je pense que je fais un massacre. Parce que le nombre de poisons c'est quand même assez dingue, hein. en vrai il y a beaucoup plus de poisons que dans les méta précédentes là, après c'est pas des poisons c'est du c'est de la vénomicité, mais bon ça reste cool quand même. Hein. Le trigger deux fois avec ton murloc qui déclenche, non mais j'ai pas la place en fait. C'est le problème. J'aimerais, j'aimerais, mais. Un choix ne me pas non plus. Tenez, je voilà le le joue des mechas, on va prendre le dynamiteur. Malock c'est trop faible dans cette compo. C'est cool. Oh donne les caractéristiques de tous les serviteurs de votre main. Pas si gros mais c'est mieux que ça. Hein. Échange une héroïne par un gros serviteur. Non, héroïne ça servira à rien, on aura ça. Pas beaucoup de stats en plus, mais quand même. Je n'ai peur de rien euh, sauf des souris. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en gros. Ça, ça, ça va là. Ouais, franchement, ça me plaît. Hein. C'est hyper drôle. Hein. Bah Les Murlocs, ils ont vachement changé. Hein. Là, sans Bran, on aurait fait Turbo Top 8. Là, franchement, je suis en train de me dire, mais je peux peut-être raccrocher un Top 2. C'est chiant, par contre. Ah, ça, c'est relou. Oh là là là on est en train de se faire out value là C'est monstrueusement horrible hein, ce qu'il est en train de se passer Ouais Oh là là c'est crade en plus là c'est Là ah, c'est pas de peau par contre ce combat On va mourir hein. Faut pas taper dans casseur oméga quoi. pas qu'on meurt quand même hein. ouais. Ah là là ah, Il s'est tellement mal passé ce combat on était devant et il s'est tellement mal passé. Ah, trop dommage. Mais ça doit ressembler à ça, j'imagine. Après, euh, il faut aussi le Murloc taverne 3 qui donne plus 5, plus 5 en ral d'Agonie. Ça scale beaucoup. Là, on n'avait pas de scaling, mais on avait de la puissance brute. On va regarder euh, Shady Body. Mais euh, ouais, c'est pas mal. Hein, ça. On peut se jouer sans bran. Bon, dans, une, dans un lobby méca, c'est vraiment trop faible. Mais dans un lobby qui n'est pas méca, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6... En fait, avec 4 créas, on arrive à avoir 6 poisons. C'est énorme. Hein. C'est absolument énorme. Ouais, le plus 5 plus 5 est définitif. Je pense, hein, vu que c'est une carte dans la main. Donc là, lui, il joue euh, drone de service. Les cartes ont plus 1 plus 1 pour chaque magnétisation qu'elles ont. Donc lui il a un ennui haut et une menace Donc plus de plus de par tour Enfin il y en a deux donc plus 4 plus 4 Lui il a plus de plus de par tour Lui il a deux magnétismes Il a... Ouais donc ça, ça scale bien Ça scale vraiment vraiment bien Et dès qu'on... Ah ouais Lui dès qu'on en met un sur un autre il va sur lui Donc là j'avoue que la compo elle est super intéressante Après il faut avoir ça tôt dans la game quoi Si t'as pas ça mais bon Sachant que tu peux magnétiser même quand tu es à 7 créa maintenant. Donc ça change aussi beaucoup beaucoup la donne. Lui il a 7 magnétisme, donc au début du tour il va prendre plus 14 plus 14. Donc on a, on a une compo qui est à la fois résiliente, ça c'est ce qui caractérise Mecha. Et en même temps on a un vrai, une vraie puissance, un vrai scaling, ce qui n'était pas présent dans les, euh, les méta précédentes. Donc euh, ouais je trouve que méca, ça c'est vraiment amélioré. Il joue quoi dans cette game Il joue libre de Cuisson avec Denatrius en Taverne 4, ok. Ouais c'est trop gros. Hein. Franchement c'est trop trop gros. Hein. Ouais, il se fait pas mal de gold en plus parce qu'il y a un magnétisme euh, taverne 3 qui donne, euh, qui est 2-3 et qui donne un euh, gold par tour. Donc en plus t'as même de l'économie. de nous acquitter également. Ouais, c'est assez dingue. Ah, c'est à la fin du tour, pardon. Là, en vrai, euh, c'est totalement dingue. Hein. Oh waouh. Ouais, le fait de pouvoir maîtriser avec board full c'est un giga giga up. Rien que ça c'est le ouais c'est peut-être le truc le plus up, le, le qui a le plus up mecha je trouve. Ouais, bah après il peut, il peut les jouer hein, encore une fois, vu qu'il peut magnétiser à 7 ouais, il a décidé de piquer ça. Non, c'est pas une nouvelle mécanique de pouvoir, magnétiser avec World c'est juste la nouvelle règle du jeu. Moi j'y crois au Murloc avec ça, franchement. Hein. Ça tu l'as tôt, parce que nous on l'a eu super tard, mais franchement t'as tôt avec Bran, waouh. Wow. Le coral est très très cool aussi. Hein. Enfin bref, M Murloc, euh, cette compo elle est vraiment pas mal, hein. moi je pense. Bah, pour le moment démons, euh, on en a pas vu beaucoup. Démons, euh, ouais il n'y a pas eu beaucoup de démons dans, la, dans le lobby et quand il y avait démons, ça perdait souvent. Ouais là il y a encore des mechas, hein. franchement les boards ils sont gros Il hein. y a des boubous divins dans tous les sens, il y a beaucoup de stats Ça peut être un truc très très compliqué à contrer hein. Après ça dépend de ça, vous voyez Ça, ça va vraiment être la carte qu'on va focus Presque on aura envie dans certaines situations d'aller tripler peut-être la taverne 4 pour récupérer les grades ferraille Faut voir En plus, on récupère plein de trucs comme ça. Ouais, c'est fou, hein. C'est totalement dingue, hein. Là, vous imaginez le nombre de Magnetys qu'il a récupéré Non, mais le scaling, il est monstrueux. C'est même pas monstrueux, c'est genre t'as un scaling. Genre ça, c'est nerfé dans quelques jours, en vrai. On va voir, hein, parce que c'est peut-être très compliqué à mettre en place, mais... Il a, il a une main avec 10 magnétismes Il a fait 10 magnétismes <rire> C'est n'importe quoi En fait, sur ce tour, tu sais déjà que ton adversaire, il a gagné le lobby. Même si toi, t'es énorme, là plus beau il doit plus rester beaucoup de magnétisme dans le dans le dans, la ta, dans les tavernes de bob hein. alors là c'est incroyable hein. ben, il y a lui hein. lui c'est deux fois hein, j'imagine il se magnétise deux fois oh lui il donne plus 24 plus 20 T'as pas pris plus 24 plus 20 Pour 3 mana, tu fais plus 24 plus 20. Enfin, plus parce qu'après, il y a ça. Donc en fait, ah non, plus parce que là, après, tu donnes plus 2. Donc tu fais plus 26, plus 22. Avec une carte. Ah non, parce que tu boostes eux aussi. Oh waouh. Même pas, tu fais plus 30. La carte, tu faisais plus 30. C'est bizarre de ne pas la prendre, non Vous voir ce que vaut mon Oh c'est gourmand là ce qu'il est en train de faire L'enchantresse avec drone Est-ce que ça marche Est-ce que c'est si bien que ça Est-ce que c'est si bien que ça Ouais je crois que c'est cool quand même hein. Il est 227-241 On dirait que c'est un taré Gozal gars On comprend que Kun est fait top 4 là dans ce lobby. Parce que. Comment tu bats, Comment tu bats Mecha si tu joues pas Mecha Attends, mais il y a un gars, il est pas mort là Lui, il a pris que 13. Ah, il joue Murloc, ça va être sympa de voir ce qu'il. Et là on murloque Là c'est l'avant-dernière game hein. Là on vit euh, Je pense qu'on aura le temps d'en faire une dernière hein, Parce que normalement on doit arrêter à minuit Donc je sais pas trop si on pourra Là il est 23h35 Je sais pas si on pourra relancer une partie Donc, Là ça va finir à 23h40 Je pense qu'on peut relancer j'imagine La dernière J'imagine même pas le board qu'il a créé euh, RDU, là. En fait, ça, ça rend le casseur tellement nul. C'est con, hein, mais franchement, ce genre de compo, ça rend casseur oméga tellement nul. Il est confiant, il garde la 1-5. Il met la 1-5 first. Là, le scaling de fin de tour. Incroyable. Il y a une massacreuse. De... C'est comme si tu avais 30 massacreuses dorées. <rire> oh, j'aime bien son board. Il ressemble à rien, mais je pense que ça va faire de la magie. Oh, pétard. Il suffit pas mais vous voyez il a fait ce qu'on a fait sauf qu'il est tombé contre mecha donc euh, ça gagne pas mais il a fait ce qu'on a fait hein. c'est beau hein. c'est vraiment euh... bon de toute façon murloc on sait que ça perd contre mecha donc là c'est pas une histoire de méta pas méta voilà c'est empirique hein. c'est comme euh, le zoo gagne le druide bah le démonis 4 le Druid, le Mecha gagne le Murloc. Et là on est en Mirror match final de Mecha contre Mecha. Moi je mets une piècette sur euh, RDU. Hein. Là nous on est en train de suivre euh, euh, Shiny Bunny. Shiny Bunny. Mais euh, RDU il était devant tout à l'heure. Hein. Comment tu comptes RDU Alors j'imagine un effet tourbillon et encore, ça va te péter toi aussi Alors hein. mais faut faire attention, il faut pas euh, une game n'est pas une méta. Chaque game a sa propre méta, c'est pour ça que c'est un, pas un jeu. Euh, c'est pas un jeu d'automatisme C'est un jeu d'adaptation Si tu joues par automatisme, tu gagnes sur un jeu de cartes Mais tu gagnes pas sur Battlegrounds, tu dois t'adapter Chaque lobby a sa propre méta Typiquement dans cette méta S'il n'y a pas euh, mecha Les murlocs dominent Et vous voyez ceux qui disent euh, Ouais bah les mecha, il faut forcer mecha C'est pété Bah en fait le discours aurait été Je pense sincèrement que le discours aurait été Ah bah non il faut forcer murloc, c'est pété Tout à l'heure il y avait les grenouilles qui gagnaient et certains ont dit bah et même moi j'ai dit ça hein, d'ailleurs je me suis presque fait avoir hein. j'ai dit vous voyez faut forcer Murlo faut forcer Grenouille il s'est pété donc en fait il euh, faut faire un petit peu attention à ça ah dommage ah il a abandonné euh, vraiment chaque lobby a son c'est un jeu où il y a des races qui contre d'autres races alors parfois évidemment dans une méta, il y a des races qui sont plus fortes que d'autres pour le moment c'est vrai que si je dois dire quelle est la race la plus faible c'est peut-être pirate